Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tour spécial Duduf 54, un magicien que j'apprécie énormément. Cette fois-ci, nous allons parler d'un jeu de triche qui s'appelle le Bonto que vous connaissez tous sans doute. Et oui, à travers les temps, ce jeu a été divulgué dans les rues arnaquant les gens avec de l'argent, mais cette fois-ci, on parle de magie. Et Duduf 54 a créé sa propre version qui est exceptionnelle. Pour cela, je vous invite tout de suite, à regarder cette version. Allez, à tout de suite. Alors, le jeu du bondo il consiste à quoi, en fait Il consiste à, à suivre la noire, d'accord, que je laisse sur le tapis, parmi deux cartes rouges. Alors, c'est très simple. La noire, ici, les deux cartes rouges. Maintenant, commençons le mélange. Ne clignez pas les yeux, essayez de suivre la noire. Où est-elle Alors, j'en suis sûr que 99% vont dire que la carte... Ici est la carte noire, mais comme je vous l'ai expliqué au début, c'est un jeu de bon ton un peu spécial, car dudu 54 a créé sa version, car ici nous avons désormais un as. D'ailleurs, il euh, n'y avait pas d'as au début, ici nous avons quoi Ah Alors là, c'est un truc un peu étrange, un deuxième as, mais qu'avons-nous ici Un troisième as. Ah là là là là là là là Écoutez, vous savez ce que je vous propose moi, c'est de faire, euh, vous faire un autre tour avec euh, un tour d'As, hein, ça va être plus simple. Vous pensez pas Un truc que je n'ai jamais compris dans ce jeu du Gonto, la version de Duke 54, c'est celle-là. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. C'est un tour rapide, flash. Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Allez, ciao les amis